Enginer sahib, enginer sahib. Si, dadi kari sahib live n'a tu ma du si barabar k'dai Si, j'ai mis le bichat Voilà, en général, je ne sais pas vous avez un bâton de basse ou pas, mais vous avez un de ou un de basse ou pas, vous vous avez vous avez Engineers, c'est. ne pas de temps, <coughs> mais de de de دفاعی رحم دیتہ په جواب راک جید پر جمعہ دغه هیڅ رحم هیڅلارې چې د تا دخل کوه هیڅ تا کو وروه تب و سوګری زماه حیثیت غوت کتا سولګم تا وره کلا شتش مدینہ منافقه دغه لري ورخه د دښمن کړي سړی شکل د دې نه ته سنا ته وره خبر أجلك يا جماعة زوجي يعطي تفاصيل عن قومك وعرقك زوجي هو مرتاح سر شو على ده on va a mettre en il on va le mettre <سؤال> ياودي نقول شكل الستاد هذا كيف يتدلل زمان كيف يتدلل مشاهره دیاغه مرداغه او غملاو مردا شانه تاله د لینمالی دلی شپوره کدی بیا مکواز داخید فارشم کولای خدای مسلمان په تور دفاع ورنکاو ماغه وفاته ک مصمم و رسول الله برک و حدیث کوي رسول الله برک و حدیث کوي الله il a dit que le président de la dit le président ah. Je vais à et je vais dire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 c'est le delta de Hira man dit que. De Hira man دغه رقم ته de انسان لا قانون انجینئر صاحب هم شاید ده اشپل مخلوقات وانګار خان والدون کې ټول ګوري چې راغله ما په استودیو کې ولیدلې مارا پور ټکړلې منګ دین انجینر صاحب سره باس کاوه تر اخرې پورې ما په ټولو تاکید او اصرار کړی دا چې انجینر سره منګ ته محترم ده باس توسره کوو د نظر اختلاف له رو د پاکستان د مولایانو ملاتړ نه زن... منم زه سره مخالف یم دا چې د ویلې چې پښتنو خزونه بسونه ډکښوی دي او بګرام ته ورشيوي کاملاً مخالف عام غزیک مشتاب کچ دروغ دی ویله سعیده ته چکل استودیو ترالین من تر اواخ سره چې ته من سره علمی باسو کی تا نو نه دراوله تا ویلش دینر سپ تلریشه ماده ته خوشی کا ذاتي شولو اوس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 oui, de ce beza n'a pas engineer. Il n'a pas Gour engineer ça veut mon ramani de ah de غری لاش جاچه دا دا جارتله غلشه بک یولا خبریش راو یو دقدر Jamal Saboroka, ou Jamal Septa Saboroka. J'ai oublié de vous. de vous. Gorak. Gorak. Gorak. Gorak. Gorak. Gorak. On est capable. Sommes responsables un mes voisins. et la mangera ou les dalles ça. تاته او مرجمال وای موتا ویلی چې تغول خورېګورهته ما ته دا خبره وکړه سیدا صحیح ده فول لیدون کې دا گوری. تا چه مجرد او سوزه کسان ګوري ته چې مجره راغلی نه سلام واچ نه د انسانیت اظهار وکه او ډیکک دی ویللی چې یا شپل مخلوقات او اکتیاال مات ت پری منګ ټوله استریو د ت پرې خوله تااسګ په دو, دو پرې تا الفاازعممارکه چې ک که یو څوک ځانته عالی وایي دغه د شان سره تا طول حدود رو را کراز کردل، او زده طولو بانده غک کوم، رازه کما سره باس کوای، که دی ملگرو سر باس کوای، که, که نوی زوانان غالیش ده تراپور تای کمسایی ده، فن شخصی دشمنی مکوای گوره دلته معشومان منگ تاسه نه چه و بل چه تا گواخو که چه علا تا در علا تا ما پس رازه، ای تو کم اوبنی دیره اوړی Gori, damasala shaksti du marawi. Damasala, yodaka. Omar Jamal Damasala Walayata marawi, Chiwi pakte We chui We chui logarayan na. Tade basta. Goram Omar Jamal seb. Tache don Gora, basra galay Saboroka, uchir. Gorai, saboro ka, saboro ka zata rolu ayem. Zata rolu ayem. Yata waga kum. Ta no. Zata zawaq dar kum. Chosezra, casan de goury, que t'as si obelte guach kawey, nadir de t'as surfjaida. Zepesharmegam. Chosezra, casan t'asste en t'ezardi. Sa Afghanistan Guri goury, po tolo kharijo hevadunu ky Afghanat razi basuku. Ora, oda lechama orama khabari te prejda. Ora, oda Saboruka staat, staat khabar te aga oda prejda. Lechama de Milmanuta de khabari gora. Ma de paktyawal Mike Banker, Ma paktyawal seb daga de z kuzum Tata zawai. Gorom Jamala pas cette toile pas. Delta toile olas manga thas hitzuk رضایی چه باس که و دیوروری پچه و کارت که سر که و باس اوکی زبا دو دو دقیه تو رو تا وقت برکم گوری؟ دو دقیه شیب پکتاوار سی صبر پکتاوار سی صبر اینجینر سی محترم ده زور تا شخصا احترام لرم نظری کاملا مخالفیم دی نظری کاملا مخالفیم اسمان چه سوم را غریگی دو غوم نوری را نوریکی voilà Oh, est la de Allah, allez, les tunes, les Abraham, pas qu'un so, no, um, uh <consultaries> <th Airlines> uh tu <laughs> <to> <encounters> a <laughs> Je vois mal ces babas. Je vois mal Je vois mal ces babas. Je vois mal Je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 et avons dit que nous avons dit que nous avons dit comme Aha, zan Engineer Seb, gora. Engineer Seb, لا يجب أن يكون خبره خبرات براك يوميلاد صبروك يوميلاد صبروك سو عمر جمال وزلي ساي ساي وزلي سو وزلي Tatul Pashtun پښتون کام ته توهین کړه د خپل خورو مرته توهین کړه بیا د دې کوم ته ته ته نه Adresse Miguel, adresse Girita Mazakamusandar, la Chitirzam Oh tu connais <coughs> tu connais un à la vie tu dérives tu es un homme à la jamalier un la la c'est un génère seigneur. C'est un génère seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur tu vas sabouter que là bas le Pashtun kam n'ambachana ou bagram Live Prota kazawat ba oku yomida kazawat ba oku Ingenieur c'est Live Prota d'abord bahude sabut quoi tu te l'as tellement dikezani je <inaudible> ne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 je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le vous je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 Dima aurait un dushman et Mia Que Tu dumra Tu kaum de Il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 Awaldessé Karoké Chorou, l'assemble de Kasan Guri, a battir Shirazai. Basurururimda, Khapak, Yusara, Fikri, Yo, de Wahwakli, soup pochtonelleri, soup jawablereri. Saïda, vous de la tarragale, vous avez de la tarragale. Vous avez de la tarragale, vous avez de چې آیا او مررجمال هم ستاغون ن پامد نظر ده کاغه په بل نظر باندې ده دا؟ آیا لری؟ مان با دا زمونږ نه کومه پوختتنه لريمون د د نه پوختتن او د دمونږه پوختتنه وکي سر دو دداخلې دو وخت وختلي لسې ګوری اورو رسو سرره کسان مونږ تااسې ګور څه وت کوي ک دای وانانو شیر کې وروره دا نوره پس خله ډیرېږي قرنین د خله په کور نستې تو هم دا روگانې ګوري نو مامون زوک کو اوس کوور تفاارخ شوه روز به ورورا باسوکو اندی نه خبر زپېږم ته بغوصای ما ګوره تر اخره پور ته احترام کړای ته خبرو د کام مخالفیم مخالفین کام ملن مخالفیم. مخالف خبره مباتلې دي زمنګ دي کلچر سره زمنګ دي افغانیت سره زمنګ دي د اسلاميه سره بلکل پټا کړی ستا په خبرو کې بهتان مولیده ستا په خبرو کې خو واسپکاو سره ما تا, تا ویل چی پښتون او تا ویل چی بسونه دښهوی دي تا ویل سره د باد Za, ou si au portana cum du marjama sebna, biatasinurum portana okura pao silisara, ou marjama seb tsushu stada kana, delte mahtira kara, mahti ou marjama seb, tu a katandiki ou sur la kale, ou chouz sa part pika ragalada ou kana, ou marjama seb, engineer seb de pachtanou, je suis un homme d'histoire, je suis un un homme d'histoire, je suis un homme d'histoire, je suis un homme d'histoire, je suis un homme d'histoire, je suis un homme d'histoire, je je suis un homme d'histoire, je suis un homme Malgré le manque de studios, la chaleur est bien taran nouveau. Car des studios qui pas besoin on a le Angar ته Angar que mon Le résultat, c'est que dans qu'il y a c'est que les gens pas très importants. Ils ne sont pas très importants. Ils ne sont il y a des nouvelles de taux de change mais de change est un de dans ma salam zalamouna si belte salam zalamouna ou que la chikala ingenierie de la digue a سره déclarée ou très très très très très très très très Max Medaga très très très très très très Zeta, zeta, qu'avait-ils compris? Desi, malheureusement, mais malheureux. Voilà, Galaties 2, de Zakamider Touchita, des essais, je serais à pas de chibal qui la c'est que la Sarajevo à la Dad. دا د طالبانو تحریک نه ده د طالبانو حمایت نه داونه د حکومت تا چی تاسو په منګ بدماشی وکئ بدماشی دلته نه چلی کی انجینر ستر اخره پوره خناستا هر یو پنیو کړه هر یو ته نه پښتنه کړه زپایګم چې مزاج طبیعت خراب شو الهمن د و لیدون لیدونکو باندې بار بارغه کرده دا او کو باندې بار بارغه کړي چې لطفاً په احترام کومینټ زه یو وینم زه تا تا بیا هم وایمه که دا چشمو اله دید په غصه دهید تا خبر دواگ ندید زه بیا بیا وایم چه انجینر سای میرمن زه ما خور ده انجینر سه مور ما مور ده انجینر سای خور ما خور ده انجینر سای ازت منگ دا محترم ده اختلاف نظر دارم دست سره لرم زه دا اوز توزار کسان گوری هیلمان دیم تاسه هری او دا پیغام ورکی رازی Mobarizabuku, de Chahur, Murna, Mustas Paka, Raka Mukawi, Dadi, culture Kennestad, Islam culture په de de de de de de de de de de de de de de de de de car il s'est mis la a deux il a il et Zora varna. Ça veut dire que Wahab n'a rien fait. Oh, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui Ça veut dire que tu pas Ma soi-disant. Soi-même, je tu es n'y s'y s'y s'y s'y s'y s'y s'y s'y s'y de tu de de de de Qu'achérit qu'un ingénieur sait les choses qui sont dans lui. D'ailleurs, c'est un ingénieur qui et fait bouger la voiture. les choses qui Au au au au Pakistan, qui est di il a dit le de le il Islam's c'est lui qui a l'islam Zabadetulo maikuna bandum archa atenubat banye wakar kum zada maik bandum ka archa xpal maik chlasko zaga kataka kum zaga kataka kum biadena xapakiy sayida biadena sena xosakiy chowla zide diaga na bi khubis talam stamaikam benda sayida gorea yauxu dagoa makawi paktya wal se darde dala de koran na thasi n'mayende gikawey d'esserite Dieu a dit ouroir de l'âme sauvageur, oura de l'âme sauvageur, trey de l'âme sauvageur, on déchaleko. Qu'aux voix qu'on t'aïevez, ça a dû me ravasser que j'ai eu un intérêt de oukien n'ada. Razi deshane no tirso. D'a zo marjamase tana khoaish hilakum. D'a guach makawa wa ko zaruratso bia batou pejenz zot kimi. D'a de mashuma no kada. Gorat zot se o chiche koi a kai bia koi. A څوک چې شي کوي کړيختهای کوي زین خل ډیر خفق وی خاموش وی غلي وکنه مخ تاسو چې آسمان وریږي غوريږي نو وریږي چاغه نه غوريږي آسمان خوریږي نو بیا هغه التاتاسو کې راځي دتا من سره یو خورم راغله رانه رانه دا یو خور ده راځي پختنه به سره وکو خینات به سره ورکو دا بیخی خوشې کې دا دا ګور دا غوخونه چې وسو خپل مرجمال وي چې دا په احساسات و ما ته وخت استعمال کړو سترغه و بکنم واړم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 Ch'ta ta hal kessaiy yahudi wa i t'amuslmani k yahudi kessaiy e. Zabat ta ta dixpale islamyat ikrar pas d'agarat oye khat douna muslmani ta wale de talibano sara mohalifi. C'est ça? Oderi? Ch'zat ta ta waima ch'zat de talibano sara padi ba andi mohalif neim ch'ta de Amerika sara urura wahita kae di dixpale karda. Dixpale karda. De Amerika yaanu di stoun ham malatar kamilan mohalifiem. فهذا ما فقط ايضا و ايضا و ايضا مسلمان يم فهذا ما ايضا و ايمان داري ايضا دا. انسان ب... و انسانوى ايضا اندين هم داخلون مداخله نموني ان الملوك اذا دخلوا قريتا افسدوها و جعلوا اهلها اذلة وكذلك يفعلون من جرمانایی چه کافران دی ایسایان شتا، یهودان شتا، مشرکین شتا دوی هم رو را دی بل حیوات نظامی یا غیر نظامی مداخله یا پا بل کنیشیز غامل های زمانگ دی تالیبان را سرا دی مخالفت یو سو پوینتون پونت، دی یو سو پوینتون دی چه نن تالیبان را سرا پی باند پریک راو که رو را اولین لغت با سرا زباد رگه کن زمانگ پل سو پوینتون دی یو تالیب ما تا ر que les musulmans te چې de ce que tu auras que tu na T'as dit 12 killes spinavais, ou Komar Jamal c'est. Mais il de te relaxer, Nazareth, Yobas vous dis, je vous dis, je vous dis, je je vous dis, je vous dis, je دا dis, je vous de je vous dis, je vous dis, on à le à les le les à N'importe quelle en German immас volumes on le Engineer, c'est. de Je m'en de